Bonjour à tous, voici euh, votre horoscope pour la semaine du 21 au 27 octobre. Alors j'ai plusieurs choses à vous rappeler avant de vous dire ce qu'il en est. D'abord, n'oubliez hein, pas mes petits bouquins, vos prévisions pour l'année la, la, 2020. Alors en même temps, vous, avez, euh, vous pouvez visionner le mensuel du mois de novembre, vous pouvez également aller soutenir notre chaîne sur Tipeee, ça, ce serait sympa. Vous pouvez demander des consultations à Zoé ou à moi. Et enfin, on peut se retrouver tous pour le live du mardi soir. N'oubliez pas non plus de vous abonner et puis de nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter et Instagram. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de cette semaine, il y a une grande nouveauté, c'est l'arrivée du Soleil en Scorpion. Alors le Scorpion, c'est une partie du zodiaque qui est située, euh, comment dire, en, en automne, hein, on est en automne, donc euh, vous voyez déjà il y a une symbolique un petit peu, c'est la fin, euh, des choses, les feuilles tombent, mais en même temps tout ce qui tombe à terre va aller sous terre et va préparer la renaissance de, de la nature. Eh bien les Scorpions sont exactement comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez prendre de bon au Scorpion, hein, vous le Bélier? Euh, eh bien un petit peu de son intuition, un petit peu de son côté extrêmement, euh, comment dire, euh, clairvoyant, hein? vous vous foncez euh, le bélier et souvent vous ne prenez pas le temps de d'analyser les situations. Or le Scorpion est très analytique et euh, donc si vous arrivez à être aussi analytique que le Scorpion, eh bien vous serez vraiment plus fort, hein? vous allez gagner en force, en tout cas le temps que le Scorpion sera en relation avec vous. Alors il y a une chose un petit peu difficile, hein, un cap à passer cette semaine avec la dissonance entre Mars et Saturne. Hein, vous savez, Mars est face à vous, euh, Saturne est en haut de votre ciel, bon alors ça risque de coincer. Bon, Qu'est-ce qu'on qu qu peut faire quand les situations sont coincées, quand rien n'avance, quand on a l'impression que tout joue contre nous? eh bien on se met dans un petit coin et on attend que ça passe, on essaye de nager hein, dans le sens du courant, de manière à sortir du courant, mais je crois que là, euh, bon, essayez n'entreprenez rien, vous voyez ce que je veux dire? Parce que si vous n'entreprenez rien, comme ça, il n'y aura pas de problème. C'est juste cette semaine, hein? On reprend, euh, euh, on se remet en marche la semaine prochaine. Mardi et mercredi, vous aurez droit à une lune en lion. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien que vous serez euh, brave, euh, un petit peu flatteur pour les autres, mais ce sera dans votre intérêt hein, de toute façon, et euh, bah, vous saurez très très bien euh, prendre les gens par les sentiments et euh, obtenir ce que vous voulez. Mais bon, attention, hein, sauf si vous êtes de ceux qui reçoivent la Dissonance Mars-Saturne, ça marchera peut-être un peu moins bien, mais bon, ça vous empêche pas d'essayer! Hein? Taureau et ascendant Taureau, dans votre horoscope de cette semaine, le, la grande nouvelle de la semaine, c'est l'arrivée du Soleil en Scorpion. Euh, c'est une période de l'année très importante, parce que le Scorpion d'abord c'est un signe important hein, dans votre thème, c'est un signe angulaire, il représente votre relation avec les autres, hein. il représente votre couple, vos associations, tout ce qui est du domaine de la relation à l'autre. Donc euh, bon, c'est vrai qu'il va s'opposer à Uranus, mais bon, Uranus est rétrograde, donc qu'est-ce que vous... Qu'est-ce qui va se passer? Ben vous serez un petit peu anxieux peut-être, vous vous sentirez un petit peu déstabilisé, mais c'est pas nouveau! Hein, vous avez déjà eu des aspects comme ça tout au long de l'année, donc euh, je pense même que vous allez euh, vous en défendre de manière assez euh, efficace, parce que vous avez des armes hein, euh, maintenant, euh, c'est-à-dire que le fait que, que ce, cet aspect se répète, à chaque fois vous découvrez euh, une possibilité, euh, vous découvrez quelque chose en vous qui vous permet d'être plus fort et, et de ne pas subir, parce que le problème euh, vous, en tant que Taureau, avec les planètes en Scorpion, euh, c'est peut-être que euh, vous seriez euh, tenté de, de subir les choses au lieu d'être dans l'action et de les retourner à votre avantage. Mais je vous blâmerai pas si vous n'y arrivez pas, parce que c'est extrêmement difficile, et puis surtout dites-vous que c'est un passage, que ça va durer euh, cette semaine et que bon, euh, dire, après euh, vous allez euh, passer à autre chose. Hein? Et, et même avec uranus, de toute façon, vous allez passer à autre chose à un moment ou à un autre hein, dans, les, dans les mois qui viennent, et ce sera terminé hein, là, euh, en tout cas pour certains d'entre vous, hein? parce que bon, évidemment, euh, uranus euh, ne va pas quitter euh, le taureau euh, tout de suite, hein? elle va quitter, euh, l'année prochaine, elle va quitter le premier décan. Jeudi et vendredi, la Lune occupera le signe de la Vierge, votre signe de, de plaisir, votre signe de loisir. Euh, euh, alors peut-être vous aurez vos enfants, vous resterez avec eux, vous prendrez votre journée pour être avec les enfants, euh, que vous les emmènerez au cinéma ou que vous-même sortirez avec votre chéri pour euh, aller au cinéma, voir un bon film, euh, euh, Évidemment, si vous êtes en ville, hein, si vous n'êtes pas en ville, peut-être que vous regarderez un bon programme à la télé, en tout cas il y aura du plaisir hein, euh, ces jours-là! Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du changement, hein, euh, puisque le soleil passe de la balance au scorpion, donc le 23, hein, il rentre Scorpion le 23, qu'est-ce que le Scorpion pour le Gémeaux? C'est son secteur du travail. Hein? Donc euh, vous risquez d'être un petit peu énervé, <rire> c'est vrai qu'il y a une opposition du Soleil avec Uranus hein, qui se trouve... Euh, euh, donc le Soleil en Scorpion, Uranus en Taureau, ils sont face à face, je pense pas que ça ait un gros impact sur vous, hein? simplement, comme je vous le disais, vous risquez d'être un peu énervé par euh, l'un de vos collègues ou par euh, quelqu'un qui doit vous rendre un service et qui ne le fait pas bien, quelqu'un qui doit vous soigner qui vous soigne pas bien, enfin bref, vous aurez quelques raisons euh, d'être énervé. Il y a un autre aspect qui n'est pas non plus euh, formidable, formidable, mais vous vous en débrouillerez très bien, vous les Gémeaux en tout cas, euh, c'est celui entre... Euh, c'est la dissonance entre Mars et Saturne, mais Mars est en balance, elle est en bon aspect avec vous, et Saturne ne fait pas de dissonance avec vous. Donc simplement bah, vous subirez des ralentissements qui ne seront pas du tout, euh, dont vous ne serez pas du tout responsable, euh, sont les autres, qui, qui, qui auront des freins, surtout si vous êtes entouré par des balances, par des béliers, par des capricornes ou par des cancers. Ce sont eux qui ont les freins cette semaine, c'est pas vous, mais par ricochet hein, vous risquez de, de vous retrouver un petit peu freiné dans votre volonté de réussir quelque chose, d'atteindre un but, bon, mais ça va durer quelques jours, hein, 3-4 jours, tout au plus. Donc vous pouvez, pourrez reprendre ensuite le cours de votre... Le cours des choses, ça va de nouveau accélérer quand Mars et Saturne ne seront plus en dissonance. De bonnes journées pour vous, samedi et dimanche avec la Lune qui sera en balance, donc dans votre secteur de plaisir, de loisirs, euh, Peut-être que bah, vous irez au cinéma, vous irez voir un spectacle, une exposition, hein, vous aimez bien vous remplir les yeux, vous êtes de, de, de, de belles choses, vous êtes curieux et euh, surtout vous êtes adepte, euh, vous aimez les arts. Hein, beaucoup de, de Gémeaux d'ailleurs sont dans un domaine artistique hein, euh, ou dans celui de la communication aussi. Hein. On a beaucoup de journalistes, on a beaucoup... Euh, euh, vous voyez de genre des médias hein, euh, parmi les Gémeaux Musique Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine une bonne nouvelle le Soleil rentrant Scorpion on va rejoindre donc Vénus et Mercure qui s'y trouvent euh, déjà et euh, vous savez que le Scorpion est un signe euh, qui est en très bonne euh, Position par rapport au vôtres, c'est-à-dire qu'il gère les plaisirs, les loisirs, les relations avec les enfants, sont toujours très importantes pour le cancer. Donc voilà, c'est cet univers-là qui va être au premier plan pour certains d'entre vous. Et euh, bon, alors, c'est vrai que le soleil s'oppose à Uranus mais Uranus est en bon aspect avec vous, donc à mon avis, ça va jouer vraiment de manière positive, c'est-à-dire que les... ceux d'entre vous qui ont pris leur liberté euh, depuis à peu près un an, un an et demi, hein, eh bien vous allez, vous en avez déjà bien profité, mais vous allez en profiter encore, avec euh, cette arrivée du Soleil euh, en Scorpion, parce que ça fait des bons aspects avec vous et que ça active, vous voyez, euh, toutes les bonnes choses euh, euh, que Uranus a pu vous apporter, et donc un supplément euh, de liberté. Euh, par ailleurs, alors il y a quelque chose d'un peu ennuyeux pour vous, c'est la dissonance entre Mars et Saturne. Saturne étant face à vous, Mars étant dans votre secteur 4, forcément euh, vous allez être ennuyé par quelqu'un de la famille, ou par un associé, ou même par votre conjoint, et ce que la meilleure chose à faire dans ces cas-là, c'est de ne pas être dans la réactivité. Hein. Vous ne pourrez pas de toute façon, avec Mars est coincé par Saturne, hein. donc euh, faites le gros dos tout simplement, Hein, euh, Mettez-vous dans votre lit en boule, et puis regardez un bon film à la télé, prenez un bon bouquin, faites ce qu'il faut pour essayer de ne pas penser à tout ce qui se passe autour de vous. Alors jeudi et vendredi, vous aurez peut-être l'occasion, si vous êtes de ceux qui euh, subissent la dissonance euh, Mars-Saturne, vous aurez peut-être la possibilité d'en parler avec quelqu'un et d'entendre cette personne euh, soit vous réconforter, soit vous donner des conseils qui seront judicieux. À mon avis, il faut garder les oreilles grandes ouvertes hein, ces deux jours-là, parce que vous entendrez des choses qui vont aller dans le sens. Hein, euh, vous allez vous dire, oh bah, vous voyez, il va y avoir une synchronicité entre ce que vous vivez et ce que vous entendrez. Lion et ascendant Lion dans votre horoscope de cette semaine, il ah ben y a du nouveau hein, et pas forcément du nouveau que vous allez apprécier, mais je vais vous dire la ma meilleure manière de gérer les choses. Alors le soleil rentre en scorpion. En soi, c'est pas du tout euh, euh, négatif hein, puisque le scorpion fait partie de vous comme il fait partie de moi ou de zoé. Euh, on a tout le zodiaque en nous. Mais tout dépend où est placé le signe hein, euh, parce que ça gère euh, à chaque fois un domaine différent. Hein. Et en ce qui vous concerne, le domaine géré par le Scorpion, c'est un domaine important puisque c'est celui qui représente la famille, la maison, les bases de votre existence. Or le soleil va se trouver en, en dissonance avec Uranus, donc euh, vous savez ce que ça signifie, ça fait plus d'un an que vous avez cette dissonance d'Uranus qui vous a peut-être obligé à changer vos plans sur le plan professionnel, à faire de nouveaux projets, à voir peut-être même la vie autrement, hein, parce qu'il y a toujours du nouveau avec Uranus, et puis du nouveau là pour le coup qui vous est un petit peu imposé, hein, qui n'est pas du tout euh, euh, souhaité parfois de votre part. Alors Bon là, Uranus est rétrograde, donc à mon avis, ça ne va pas du tout produire d'événements, simplement vous allez repenser à la situation et peut-être que vous allez trouver une solution, parce que pour certains, c'est une des dernières dissonances d'Uranus. Donc euh, il y a des solutions à tout dans la vie et quand on a une dissonance d'Uranus, il faut balayer, hein? il faut jeter. Alors, il y a quelque chose dans votre vie en ce moment ou depuis un an, un an et demi qu'il faut balayer, qu'il faut jeter. Bon, ouais, c'est peut-être l'occasion de le faire. Hein, avec le scorpion, vous savez, le scorpion, c'est le signe de la mort et de la renaissance. Hein. Alors, hop, vous jetez et il y a autre chose qui va venir s'imposer très rapidement. Deux bonnes journées samedi et dimanche avec la lune en balance. En Bon, euh, le soleil sera déjà passé euh, au scorpion, il aura presque terminé sa dissonance avec euh, uranus qui est vraiment revenu au tout début euh, du taureau, donc euh, vous passerez un bon week-end, euh, la balance c'est votre signe, euh, votre secteur euh, euh, comment dire, euh, qui représente les proches. Euh, les voisins, les cousins, enfin bref, les frères et sœurs, donc vous serez entourés hein, euh, et euh, ma foi, ça vous fera drôlement du bien. Vierge et ascendant Vierge, dans votre horoscope de cette semaine, il y a du changement, euh, et euh, ma foi, par rapport à d'autres signes, vous allez bien tirer votre épingle du jeu, étant donné donc que le soleil arrive en scorpion et qu'immédiatement il s'oppose à uranus. Mais les deux signes euh, qui sont euh, en jeu et les deux secteurs qui sont en jeu sont en harmonie avec vous la vierge donc forcément vous allez en tirer du profit mais je dis pas un énorme profit parce que bon ce sont des aspects rapides hein. euh, donc peut-être que vous allez il va y avoir une petite nouveauté, quelque chose que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un et vous vous y attendiez pas, un coup de fil, euh, ou alors peut-être que vous attendez, que vous espérez que quelqu'un va vous donner des nouvelles et que ça va arriver. Donc vous voyez, il y a un côté quand même extrêmement positif pour vous dans cette conjoncture. Et s'il y a du négatif, alors franchement, Peut-être que vous serez un peu trop excité, un petit peu nerveux, que ça vous empêchera de dormir, mais ce sera pour des bonnes raisons, ce n'est pas du tout parce que vous serez angoissé ou euh, ou frustré ou tout ce que vous voulez. Euh, non, euh, ce sera de l'excitation un petit peu joyeuse même. Hein. À côté de ça, donc vous avez, il euh, y a une dissonance qui va un petit peu ennuyer euh, certains signes, mais vous pareil, elle ne vous ennuiera pas c'est une dissonance entre Mars et Saturne. Vous savez, Mars on appuie sur l'accélérateur et Saturne on freine. Hein. Pour vous c'est, si vous voulez, Mars se trouve en, en balance dans votre secteur d'argent et euh, Saturne est bien disposé avec la Vierge, elle est en secteur 5 en Capricorne. Donc la seule chose que vous risquez c'est de d'avoir envie d'un bel objet, ou alors d'avoir envie d'arranger euh, euh, votre intérieur et de vous dire oh là là, j'ai pas les moyens, j'ai pas assez d'argent, ou je ne veux pas dépenser mes économies, tout en ayant envie malgré tout euh, de, de faire euh, ou d'acheter euh, cet objet que vous avez vu. Jeudi et vendredi, vous aurez droit à une lune euh, dans votre signe, hein? Mais ça n'est pas mauvais hein, euh, pour les raisons euh, que j'ai énumérées tout à l'heure, c'est-à-dire que elle va, va, elle va activer les bons aspects euh, du Soleil en scorpion et d'Uranus en taureau. Le seul truc, c'est sa dissonance avec Neptune. Mais vous inquiétez pas, ça va vous faire rêver peut-être un peu trop fort, mais bon, ça fait du bien de rêver. Balance et ascendant Balance, euh, dans votre horoscope de cette semaine on assiste à l'entrée du Soleil en Scorpion, c'est-à-dire qu'il vous quitte pour un an et il entre en Scorpion et se met tout de suite en opposition à Uranus. On ne va pas dire que c'est mauvais pour vous, vous pouvez même avoir une bonne surprise euh, financière dans la mesure où le Scorpion est votre signe d'argent, hein. c'est l'argent que vous gagnez, c'est votre salaire, c'est l'argent que vous économisez aussi, que vous mettez de côté. Alors avec une opposition Soleil Uranus, je pense pas que vous pourrez mettre de côté. Hein. Peut-être que vous allez dépenser tout de suite. C'est très possible. Mais euh, parfois, on dépense tout de suite euh, parce que ben on n'a pas de réserve et que bon, il y a des choses à payer. Euh, Hein, on a tous vécu ça, hein? il y a des, des factures à payer, il y a de l'argent qui rentre, hop, il repart tout de suite dans la facture. Bon, C'est possible que ça se passe comme ça, mais c'est possible aussi que vous ayez une bonne surprise, euh, que vous receviez une somme à, euh, dont le montant vous étonne parce que vous ne vous attendiez pas euh, à autant. Hein? Euh, bon, ça peut aussi être dans l'autre sens, mais moi je suis positive, hein, donc je dis que le montant sera supérieur à ce que vous attendiez. Mais il y a autre chose aussi, euh, bon, c'est pas pour les mêmes, hein, mais il y a une dissonance entre Mars qui est dans votre signe et Saturne qui est en Capricorne. Donc c'est un frein, hein, on va dire que d'un côté vous avez envie d'avancer, que vous êtes motivé pour faire quelque chose, que vous avez vraiment besoin que ça bouge, et de l'autre côté il y a Saturne évidemment qui freine qui empêche que euh, vous alliez à, au rythme euh, que, que vous aimeriez euh, adopter. Et là il faut simplement euh, vous dire que c'est une question de patience. C'est une question de patience et longueur de temps hein, avec Saturne. On s'ennuie, on se dit mais c'est pas possible, pourquoi ça bouge pas? Pourquoi est-ce que telle personne ne fait pas ce qu'elle a promis de faire? Vous voyez, vous êtes un peu frustré, mais ça n'est pas pour toutes les balances et ça ne va pas durer toute la semaine non plus. Hein. Donc euh, zen! Et puis vous aurez deux bonnes journées quand même, mardi et mercredi, avec la Lune en Lion, parce que vos projets vont être au premier plan vos projets ainsi que les personnes avec qui vous pouvez réaliser ces projets. Hein. Donc on va mettre peut-être les choses sur la table sur le plan financier, hein. on, on rentre en période Scorpion donc on, on va souvent parler d'argent et même pour vos projets, peut-être vous aurez besoin de rajouter des fonds pour un projet ou euh, en tout cas ou d'emprunter de l'argent, je veux dire, il y a plein de situations qui peuvent se présenter, euh, mais avec le, la Lune en Lion, en tout cas vous aurez le sentiment que quelqu'un peut vous aider. <musique> scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine, bon anniversaire! On pourra vous le souhaiter à partir du 23, euh, donc le Soleil rentre dans votre signe, et s'oppose tout de suite à Uranus. Bon c'est une conjoncture que vous connaissez, hein, vous l'avez eu quasiment euh, toute l'année à chaque fois que le Soleil faisait des dissonances avec Uranus, et puis le, les autres planètes aussi. Hein, alors, euh, disons que vous avez quand même été un petit peu secoué, hein, il y a eu de l'instabilité euh, relationnelle surtout, euh, bon ça peut être dans un autre domaine hein, étant donné que je n'ai pas votre thème, mais là on fait du général. Donc euh, c'est possible que ce soit le domaine relationnel, le domaine du couple qui était un petit peu secoué par uranus. Alors vous aurez tendance à être un petit peu euh, dans l'exacerbation hein, cette semaine, même si uranus est rétrograde, euh, il suffira qu'on vous dise quelque chose, que, que vous pensiez à quelque chose, pour, à cette situation justement, pour que vous soyez un petit peu énervé et que vous ayez envie euh, bah, de tout envoyer promener. Alors vous n'êtes pas du genre impulsif et en plus de ça, Mars, votre planète, est non seulement dans votre secteur 12, c'est-à-dire qu'elle n'est pas très active, mais en plus de ça, elle est en dissonance avec Saturne. Hein, donc là, euh, il y a... Euh, c'est impossible que vous soyez impulsif et c'est une bonne chose. Hein. Euh, justement, euh, le, cette configuration de Mars va vous obliger à réfléchir. Alors peut-être que vous en avez marre de réfléchir, hein. je, je, je le conçois. Euh, mais bon, là encore, si vous réfléchissez, essayez de réfléchir avec quelqu'un qui a des bonnes idées, qui peut vous aider, qui peut avoir une vision de votre situation différente de la vôtre, et tout ça vous permettra peut-être de vous calmer, de vous poser, de prendre un petit peu de distance, parce que j'ai peur que vous ayez le nez un peu trop dans le guidon. Bon, dites-vous bien que c'est que pour cette semaine, et que les choses se calmeront la semaine prochaine. Jeudi et vendredi, vous aurez une droit à une Lune en Vierge qui va dans le sens de, de ce que je vous disais là à l'instant, c'est-à-dire qu'elle elle éclaire votre secteur d'amitié et d'entraide et de solidarité. Donc vous serez conscient que peut-être vous avez besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous donner des conseils, même peut-être de quelqu'un de spécialisé hein, si vous êtes dans une affaire de séparation. Sagittaire et ascendant Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on voit le soleil changer de signe, il passe de la balance au scorpion, et le scorpion est le signe qui vous précède. Donc c'est votre Maison 12, comme on dit. Hein, votre secteur 12, c'est euh, votre secteur d'ombre. C'est-à-dire qu'en fait, les planètes sont un petit peu désactivées euh, pour vous, hein, quand elles sont dans ce secteur-là, mais elles sont actives dans ce que vous pouvez faire pour les autres. Hein. Si vous voulez, le secteur 12, c'est un peu un secteur de, dévo de dévouement, euh, il faut soigner, aider, réconforter, euh, euh, être dans l'empathie, hein. ça c'est le secteur 12. Mais étant donné que ce secteur 12 est en Scorpion, euh, parfois ben, vous voulez aider, vous voulez être dans l'empathie, et puis vous vous emmêlez un, un peu les pinceaux et, et vous obtenez l'effet inverse. Le soleil va être euh, en dissonance avec uranus, donc vous pourriez avoir euh, soudainement euh, quelqu'un qui vous annonce euh, qu'il est dans une situation un peu difficile, etc. et que cette personne vous demande de l'aide, hein. c'est très très très possible. Et euh, bon, vous n'êtes pas quelqu'un qui refuse d'aider les autres, hein. au contraire, vous êtes quelqu'un de très actif pour vous occuper des autres, donc je pense que vous ferez ce qu'il faut pour que cette personne euh, sache qu'elle peut compter sur vous. Il y a un autre problème cette semaine, donc bon, on peut dire que c'est pas une très bonne semaine, mais vous allez euh, tirer votre épingle du jeu, ça j'en suis sûre. Euh, Mars va être en dissonance avec Saturne et ce sont vraiment deux principes opposés Mars va de l'avant, Saturne recule, hein, elle, va, elle veut vous faire euh, aller en arrière. Donc euh, je pense qu'il y a un de vos projets qui va avoir du mal à avancer. Ne vous énervez surtout pas, hein, Prenez, euh, soyez patient parce que dès que l'aspect sera terminé et ça va être rapide, euh, bah les, les choses vont pouvoir de nouveau être accélérées. Mardi et mercredi, la Lune sera en Lyon, et donc vous pourrez prendre un petit peu des distances, penser à autre chose, vous changer les idées. Alors qu'est-ce qui peut vous faire changer les idées? Je ne sais pas, voir des amis, hein? vous avez besoin, vous, en, en tant que sagittaire, d'avoir du monde autour de vous, hein? vous, la solitude très peu pour vous, et donc il y aura très certainement euh, comment dire, euh, la possibilité en tout cas d'être bien entouré. Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de cette semaine, et eh bien c'est plutôt des bonnes nouvelles pour certains, hein? pas pour tous, mais disons que l'entrée du soleil en scorpion le 23, euh, euh, est un bon plan, euh, surtout que euh, le soleil va être euh, opposé à Uranus qui elle aussi est en bon aspect avec vous. Donc cette opposition aura un, un, un côté, euh, comment dire, encourageant euh, euh, en ce qui concerne le, le, la, le projet que vous avez de prendre votre indépendance ou euh, la situation que vous vivez, qui est une situation libératrice hein, par rapport à... Surtout euh, pour vous en ce qui concerne euh, le regard que les autres ont sur vous, ou enfin je veux dire plutôt le ce que vous supposez hein, que les gens pensent de vous, la manière dont ils vous regardent, etc. et qui est souvent un, un énorme frein parce que vous vous sentez euh, surveillé. Hein, d'une certaine manière, si vous avez sans arrêt hein, l'œil, le regard des autres euh, sur vous, enfin si vous imaginez hein, que vous avez le regard des autres sur vous, c'est un frein, parce que euh, vous ne pouvez pas être vous-même complètement, vous ne pouvez pas être naturel. Donc vous êtes en train de prendre conscience de ça, hein, vous les Capricornes, du, du, en tout cas du, du, du premier er décan, début du deuxième c'est en train de se faire, et ça se fera pour tous les Capricornes à terme. Hein. Euh, par ailleurs, donc il y a un autre aspect qui n'est pas euh, très encourageant, euh, qui est une dissonance entre Mars qui se trouve en haut de votre ciel et Saturne qui est chez vous. Donc là il y a... Euh, comment dire? Un sentiment d'échec, ça ne veut pas dire que vous vivez forcément un échec, mais vous pouvez euh, si vous êtes concerné, avoir ce sentiment d'échec et vous dire euh, et vous dévaloriser. Alors que ma foi, pour tout vous dire, je trouve que les échecs, c'est vraiment très important d'en avoir parce que ça nous montre quelles sont nos limites et quelles sont les solutions hein, aussi pour ne plus euh, avoir à affronter d'échecs. Jeudi et vendredi, euh, la Lune sera plutôt euh, bonne fille avec vous, sympathique, elle sera en vierge dans un secteur qui vous permet de penser à autre chose, de prendre des distances, de vous évader même peut-être. Hein. Donc si vous êtes de ceux qui reçoivent la dissonance de Mars et de Saturne, ce sont deux journées où vous pourrez mettre tout ça à distance, et peut-être voir quelqu'un avec qui vous pourrez parler de ça, vous confier un petit peu et avoir de bons conseils. <musique> Verseau et ascendant. Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, on change de, de registre hein, carrément, avec l'arrivée du Soleil en Scorpion et son immédiate opposition à Uranus dont vous savez qu'elle euh, vous oblige à vous détacher de quelque chose, à, à, à accepter que les... un changement que vous ne désiriez peut-être pas, mais bon, qui est là et il faut faire avec. Je sais bien que je vous en parle souvent hein, et que pour certains ça ne se passe pas du tout comme ça. Hein, euh, tout, ça dépend vraiment de votre thème natal et comment, euh, comment les planètes sont disposées. Là, euh, c'est très très général. Hein? Donc euh, il est possible que euh, le problème que vous rencontrez euh, face au changement soit remis euh, sur la table là avec euh, l'arrivée du soleil en scorpion, mais il est possible aussi qu'il y ait une solution de trouver. Hein? Euh, le Scorpion, c'est euh, votre secteur euh, de carrière, donc euh, je pense que ça touche euh, votre profession et que euh, bon, il y a des solutions, hein. simplement vous êtes peut-être un petit peu obnubilé par le fait qu'il faut euh, passer à autre chose, qu'il faut tourner une page peut-être, éventuellement. Hein et euh, c'est pas le Scorpion qui va arranger ça! Mais bon, hein, attendez, vous allez vous en sortir assez rapidement. Hein. Il y a aussi une dissonance entre Mars et Saturne. Euh, bon, la différence c'est que Mars est bien placée par rapport à vous, simplement elle est bridée, elle est bridée par Saturne, donc euh, vous avez quelque chose à déployer, quelque chose à développer et vous êtes bridé par, euh, je sais pas, une question d'argent, ou, pa ou par quelqu'un qui ne veut pas que vous fassiez de cette manière-là, mais que vous fassiez d'une autre, enfin vous voyez, c'est pas forcément euh, quelque chose de terrible. Hein. Je pense que euh, vous êtes assez malin pour arriver à, à trouver le moyen de, de sortir de, de cette situation. Prévoyez un bon week-end, hein? euh, la lune sera en, ba en balance euh, samedi et dimanche, alors certes elle va euh, raviver le, la dissonance entre Mars et Saturne, mais je pense pas que vous le sentirez hein, euh, vraiment, surtout le week-end. Euh, non, vous allez pouvoir euh, certainement vous changer les idées, euh, changer d'air euh, peut-être, euh, euh, ou aller retrouver des amis un petit peu loin de chez vous, en tout cas ce sera un week-end de détente, ça franchement vous en aurez besoin. Hein? Poissons et ascendant Poisson, dans votre horoscope de cette semaine, eh bien voici l'arrivée du Soleil en Scorpion. Ça n'est pas euh, du tout mauvais, au contraire, c'est même une très bonne conjoncture pour vous puisque le Scorpion est un secteur de joie, hein? c'est un secteur d'expansion, d'ouverture sur le monde, de, euh, de développement personnel, euh, et... Euh, bon, l la question qui se pose c'est qu'est-ce que va donner l'opposition du Soleil avec Uranus? Hein? Parce qu'en entrant en Scorpion, il est euh, tout de suite confronté à Uranus pour vous que des bonnes choses, étant donné que Uranus est également en bon aspect avec vous, je vous l'ai dit souvent cette année, euh, et donc il y a des ouvertures qui se forment, mais vraiment ça fait déjà plus d'un an hein, à mon avis que ces ouvertures sont là, mais vous en profitez à chaque fois, peut-être pour apprendre, hein, il y a une notion de... On a envie de se nourrir au niveau de ses connaissances hein, avec euh, avec le Scorpion euh, qui est donc euh, euh, aux commandes là pour, pour un mois, euh, peut-être que ça va être un mois important pour vous, pour faire un stage, une formation, quelque chose où que vous allez apprendre, à moins que vous, vous soyez trouvé un violon d'ingre, je ne sais pas, quelque chose aussi que vous apprenez et, que, et ça vous réjouit, mais vraiment beaucoup. Par ailleurs, il y a une dissonance entre Mars et Saturne. Mars, vous savez qu'elle représente votre énergie, votre façon d'avancer, de bousculer un petit peu les choses, et là vous pourrez rien faire parce que Mars va être en dissonance avec Saturne et ça la bloque, hein, ça l'empêche d'être elle-même. Déjà en balance, elle n'est pas tout à fait elle-même, hein, elle est un petit peu des elle perd de sa force, mais euh, là, avec euh, Saturne, elle va encore plus perdre de sa force. Et euh, bon, alors cela dit, ce sont des secteurs euh, euh, positifs pour vous, donc je pense pas que ça donnera vraiment... Euh, Peut-être vous sentirez juste un petit frein dans un domaine, mais vraiment rien de très grave. Hein. Bon, on a vu que c'était une bonne semaine et elle commence bien puisque lundi, euh, la Lune sera euh, en Cancer. Donc le Cancer, c'est un signe également très positif pour vous, les Poissons, euh, c'est-à-dire qu'il gère vos plaisirs, vos loisirs, euh, euh, les relations avec les enfants, la création... Euh. Alors est-ce que vous, vous ne travaillerez peut-être pas? C'est possible hein, pour qu'il y ait autant d'activités, de, de loisirs ou de plaisirs? Euh, mais peut-être que c'est dans votre travail que ça se passera et que vous serez encore plus créatif que vous ne l'êtes d'habitude. Je vous attends la semaine prochaine, d'accord? D'ici là, vous pouvez, si vous voulez un petit peu plus d'horoscope, appeler le 3210, la ligne de RTL, ou vous pouvez aller sur le site d'RTL, rtl.fr, ou alors sur celui du Figaro TV magazine. Bonne semaine